Mesdames, Messieurs, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers amis. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici pour ce début d'année 2022, pour vous adresser tous mes meilleurs voeux pour la nouvelle année sur ce Campus Santé de Villejean. Nous avons été tous frappés par la pandémie 2020-2021 et ce sont des années de, de résilience et ici, sur ce campus, je tiens à saluer les efforts de l'ensemble de nos communautés, de personnel, d'étudiants, avec nos partenaires. Nous avons su ensemble relever les défis de la crise sanitaire. Cela a été l'occasion de nous réinventer, réinventer nos formations au service de vous, de nos étudiants et de la continuité pédagogique. Réinventer aussi notre recherche, notre innovation pour relever ensemble les défis de la crise, de la santé et de la santé publique mais aussi du numérique, de l'environnement en intégrant les sciences humaines et sociales. Et enfin, le défi que nous avons, c'est aussi le défi de nos campus, des campus écologiques, éco-responsables, durables, rénovés, à la pointe de la performance écologique, énergétique, des campus qui visent la neutralité carbone. Ce sont ces valeurs que nous porterons ensemble tout au long de l'année 2022. Une année de toutes les réussites. Innovation pédagogique pour réussir et accompagner toutes nos étudiantes, tous nos étudiants, vous, vers la réussite. Université engagée avec l'ensemble de nos partenaires UNIR, université, école, Organismes nationaux de recherche, CHU, pour relever ensemble les défis de demain avec des racines fortes ancrées en Bretagne pour rayonner à l'Europe et à l'international. Relever ces défis ensemble et cette transition écologique environnementale sur l'ensemble de nos campus de Rennes, Beaulieu, Le Centre, Villejean, sur l'Agnon, Saint-Brieuc, Saint-Malo, des campus écologiques à la pointe de l'innovation. Je voudrais aussi évoquer la perspective européenne et internationale en cette année de présidence française de l'Union européenne. Ce sera l'occasion de renforcer ensemble notre alliance éduque notre université européenne avec de nouveaux partenaires et de donner de nouvelles opportunités à vous étudiantes, étudiants, pour rayonner et développer votre expérience étudiante et cette ouverture vers l'Europe. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2022, l'année de toutes les réussites pour vous et pour vos proches.